Wesh les potos Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'entreposer un objet de niveau mythique ou exotique dans une tente Donc pour obtenir des objets mythiques ou exotiques, il faudra obligatoirement parler aux personnages Après je pense que vous pouvez les avoir aussi dans des lamas ou dans des caisses de ravitaillement Mais je ne suis pas sûr, donc moi ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à la bamboche juste ici sur le gameplay Ensuite il vous faudra quand même de l'or Pour pouvoir acheter une arme Et là vous allez près du personnage qui est juste là Et normalement lui va vous vendre une arme euh, Exotique si je ne me trompe pas euh, Non ce n'est pas lui Donc on va lui acheter les camps Ce C'est pas lui qui les vend Je croyais que c'était lui mais en fait non pas du tout C'est le personnage qui est juste au dessus je crois On va essayer de monter J'aurais dû prendre euh, le grappin euh, On va prendre le grappin qui est là Voilà et on va aller près du personnage ah mince qui est juste en dessous. Ok, donc on va parler au personnage qui est juste ici. Donc c'est pas celui qui se trouve dans la bomboche, c'est celui qui se trouve à l'extérieur. Donc, euh, qui est l'expert des câlins. Voilà, lui vous vend une arme 6 coups d'élite exotique pour 400 lingots d'or. Donc vous achetez cette arme. Voilà, maintenant que vous avez cette arme, ce que vous allez faire pour être sûr de trouver une tente, c'est de vous diriger à Greasy Groove. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de prendre... Euh, une boule là, peut-être voir s'il y, y a une petite boule euh, que je puisse, une boule mobile que je puisse choper. Après, c'est pas sûr, mais on va voir. Hein. Ouais, si parfait, il y a une boule mobile, donc je la prends. Et maintenant, je vais directement me rendre. Ah, c'est de l'autre côté. Je vais directement me rendre à Greasy Group. Donc c'est parti, let's go. Ok, donc regardez, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller à Greasy Groove. Hein. Vous pouvez trouver des tentes comme ça un peu n'importe où sur la map de Fortnite. Mais moi, je vais à Greasy Groove parce que je suis sûr de pouvoir en trouver. Euh, après, euh, vous pouvez en trouver n'importe où. Hein. Mais euh, voilà, je trouve qu'à Greasy Groove... Euh, en fait, il y a un magasin qui vend euh, des tentes. Il y a toujours euh, deux, voire trois emplacements de tentes qui s'y trouvent. Donc, normalement, il y est toujours le magasin. Oui, il y est toujours parfait. Le magasin, c'est juste... Ah peut-être qu'il a été détruit en vrai En vrai Ah ouais il n'y a plus les tentes en fait Euh Ouais donc il n'y a plus les tentes Donc ça c'est un petit problème Donc moi ce que je vous conseille alors à ce moment là C'est de trouver une tente comme celle-ci là Que j'ai trouvée par terre Vous trouvez une tente Dès que vous avez trouvé une tente, vous pouvez les trouver comme ça, elles, sont, elles peuvent être posées au sol comme ça sur la map de Fortnite. Mais dès que vous avez une tente, là uniquement, à ce moment là, vous allez chercher l'arme et vous achetez, à, à achetez l'arme près du personnage. Parce que si vous achetez l'arme et que vous ne trouvez pas de tente, bah vous allez, euh, et que quelqu'un vous tue, bah vous allez perdre votre arme et euh, vous aurez perdu 400 lingots d'or. Donc ce que vous allez faire maintenant quand vous avez votre arme et votre tente, votre arme exotique ou mythique, vous la placez tout simplement, Donc vous appuyez sur gérer les objets et vous placez votre arme dans la tente, donc euh, hop, entreposer l'objet en placement 2, donc il faut bien sûr avoir l'objet dans votre main, donc prenez l'arme exotique ou euh, mythique dans votre main, ensuite vous gérez les objets et vous placez l'arme dans la tente pour terminer le défi et débloquer les, les récompenses. Et euh, petite information supplémentaire, vous pouvez avoir une arme mythique, grâce à votre plante, donc là regardez moi mon fruit, donc si maintenant je vais à, à un arbuste, bah, je vais vous le présenter comme ça la vidéo sera complète, je vais aller chercher mon arbuste mon, arbre de mon arbuste de, de réalité, et vous allez voir que euh, j'aurai une, une arme mythique que je vais pouvoir aussi placer dans ma tente alors par contre je vais récupérer ma tente voilà je vais récupérer ma tente comme ça, quand je récupérerai mon arme mythique je pourrai la placer dedans, alors regardez ici il y a une, une, un tronc d'arbre et sur ces troncs d'arbres, il y a souvent des, euh, des, des, des, cosses, des cosses de graines. Donc les cosses de graines, c'est les gros trucs ronds comme ça. Vous les cassez. Donc vous pouvez en trouver un hein, des cosses de graines facilement à la casquette de la réalité ou à la bomboche juste ici ou à Logjam Lotus. Et je pense que vous pouvez aussi la trouver à Chefled Shrines. Voilà, vous avez plusieurs emplacements pour trouver ce genre de, de, de cosses et ensuite la cosse normalement vous donne trois graines donc les graines voilà elles sont ici il y en a une qui s'est échappée voilà je récupère ma graine ensuite je lance ma graine pour faire apparaître mon arbre et en fait pour euh, que mon, mon fruit soit mythique et me donne une arme mythique il faut enlever les mauvaises herbes qu'il y a au sol donc là bien entendu je n'ai pas de mauvaises herbes au sol parce que ben, voilà mon arbre est à son apogée donc là je récupère l'arbre mythique Voilà, je récupère par la même occasion une branche une graine, si je, la... si je la repousse, non, il n'y a pas de mauvaises arbre donc je peux pas vous montrer. Mais euh, regardez, j'ai obtenu mon arme mythique, juste ici, le fusil à pompe pas de coups. Alors, euh, si vous voulez plus d'informations sur l'arbre, l'arbuste de réalité, et savoir comment obtenir un fruit mythique, et obtenir des armes mythiques grâce à l'arbuste de réalité, il y aura une, un tuto qui vous explique, un guide complet, qui vous explique comment fonctionne l'arbuste de réalité, en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller là, le voir si, si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas euh, l'arbuste de réalité. Donc là, quand vous avez votre armétique, mythique, bah, vous allez gérer vos objets et vous le placer dans, euh, dans votre tente pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était mec et ciao Peace Bruh. I'm me, I'm me, I'm me, bruh